Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai vu que pas mal de personnes étaient intéressées par la mise en place de serveurs Minecraft, mais aussi pas mal par euh, l'installation sur un VPS ou une machine dédiée pour pouvoir laisser euh, leur serveur ouvert euh, H24. Donc aujourd'hui, on va voir comment installer notre serveur sur un VPS ou une machine dédiée. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr d'un hébergement chez euh, OVH qui me suffit ou un autre hébergeur euh, de type VPS ou euh, machine dédiée. Pour ma part, on va utiliser un serveur que je possède. Donc en fait c'est euh, juste un serveur avec un i5-2500, 4Go de RAM, un disque dur de 500Go et en fait j'ai juste installé Ubuntu Server 1804 dessus donc pour pouvoir faire la manipulation et vous montrer comment ça se passe. Avant de continuer n'hésitez pas à vous abonner et également à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, ça c'est vraiment beau, vous faites quelque chose de merveilleux, la chaîne s'agrandit de jour en jour et donc j'espère que ça va continuer comme ça. Vous êtes des crèmes. Bon et bah ben maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va voir comment installer du coup le serveur Minecraft sur cette machine ou alors sur votre VPS, c'est la même manipulation donc on y va, c'est parti Avant d'aller plus loin vous allez devoir installer pouty sur votre ordinateur donc pour cela vous avez un lien dans la description qui vous redirige vers le site pour télécharger, vous avez juste à cliquer Uh, « You can download Putty here » ou cliquez dessus, vous l'installez. Putty va nous permettre en fait de communiquer avec notre serveur à distance via SSH. Donc c'est très important, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir configurer notre machine. Donc une fois installé, on va lancer Putty et on va se connecter à la machine qui va héberger notre serveur. Pour ma part, dans le champ « Hostname » ou « Adresse IP », je vais rentrer l'adresse IP de ma machine sur mon réseau local. « Vous », c'est l'adresse que le fournisseur vous a donné. Donc pour ma part, c'est 192.168.1.62. On vérifie bien que dans « Connection Type », c'est « SSH » et ensuite on clique sur « Open ». On a maintenant une nouvelle fenêtre. On est connecté via SSH à notre machine. Bien sûr, une machine Linux a besoin d'un utilisateur, donc d'un identifiant et d'un mot de passe. Normalement, ces identifiants et mots de passe vous sont transmis par votre hébergeur. Donc pour ma part, vu que c'est moi qui l'ai installé, je connais mes identifiants et mes mots de passe. Je me connecte donc à ma session. Je suis maintenant connecté. Comme on peut le voir, je suis connecté sous le login Koura. C'est le nom de ma machine et l'utilisateur que j'ai créé. Et on peut maintenant venir taper des commandes pour réaliser des actions. Tout d'abord, on va passer en administrateur pour avoir tous les droits et pouvoir faire tout ce qu'on veut sur la machine, comme installer des modules, etc. Donc pour ce faire, on fait un sudo-i. Et là, on nous demande de rentrer encore une fois le mot de passe. Donc je rentre mon mot de passe. On vérifie bien qu'on est administrateur de la machine, puisque maintenant on a un dièse qui est affiché à côté de notre login, ce qui prouve qu'on peut taper n'importe quel type de commande, comme par exemple supprimer tout ce que contient la machine. Je ne vous conseille pas de le faire. Premièrement, on va mettre à jour notre machine. Pour ce faire, on tape deux commandes à la suite. apt-get update pour récupérer en fait les mises à jour. Et on fait ensuite un apt-get upgrade pour les appliquer. Après cela, on va installer les modules qui nous intéressent donc java, screen et également unzip qui va nous permettre de décompresser des fichiers zip. Pour ce faire, on fait apt-get install et on vient mettre openjdk-8-jre, ça c'est donc pour installer java. On fait un espace et on met screen et on met encore un paquet qui s'appelle unzip. On fait entrer. Normalement, on va vous poser des questions en vous demandant si vous voulez réellement les installer. Vous faites oui ou non avec Y ou O. Bien sûr, vous autorisez l'installation. Une fois que cela est fait, on va créer un dossier où on va ranger notre serveur. Pour ce faire, on va déjà se rendre dans notre dossier Home en faisant un CD. Slash Home. On est maintenant dans notre dossier home, donc c'est un petit peu notre dossier principal. Et ici, on va créer un dossier où on va ranger notre serveur dedans. Pour ce faire, on fait un mkdir, donc make directory en anglais, et on va le nommer par exemple serveur. On a maintenant un dossier qui a été créé qui s'appelle serveur. On va donc naviguer dedans en faisant cd serveur. Comme on peut le voir, on a root .cura. donc ça c'est pour dire c'est notre login et on est en mode administrateur. Et après on a slash home slash serveur, c'est en fait là où on se situe par rapport à la racine. Donc si vous avez comme moi, c'est que vous êtes bien dans le bon dossier serveur. Et une fois dans ce dossier, on va venir installer notre serveur Minecraft. Pour ce faire, on va se rendre sur genesis-mc.fr, dans l'onglet ressources. Et si on descend, on a, vous connaissez bien, tous les serveurs Minecraft qui sont déjà prêts. Normalement, je vais faire une petite mise à jour où il y a les 1.15 qui seront disponibles. Donc pour ma part, je vais choisir par exemple la version 1.13.2. Je clique dessus. Ça me renvoie vers une page avec une pub donc je passe la pub et je suis ensuite redirigé sur Mediafire. À partir d'ici, je vais venir faire un clic droit sur le bouton Download et je vais cliquer sur copier l'adresse du lien. On retourne sur Pouty et on va faire un Wget et on va coller l'adresse de notre lien. Cette commande va vous permettre en fait, de récupérer des fichiers sur internet, de les télécharger comme si vous aviez cliqué sur le bouton Download. Pour coller ce qu'on a copié, on a juste à faire un clic droit sur le carré vert. Ça nous colle l'URL de là où il va venir télécharger en fait, le dossier. On a juste à faire entrer et on attend qu'il le télécharge. Voilà, maintenant notre fichier a été téléchargé, on peut voir qu'il a été enregistré sous le nom de serveur 1.13.2.zip et ce nom, on va l'utiliser pour décompresser en fait ce fichier. C'est pour ça que tout à l'heure on a installé unzip et on va donc maintenant l'utiliser. Donc on vient marquer la commande unzip et on vient ajouter après le nom du fichier qu'on a téléchargé depuis internet. Donc pour ma part, c'est serveur 1.13.2. Pour aller plus vite, je tape les trois premières lettres et j'appuie sur tab et ça remplit automatiquement le champ. Je vais ensuite faire entrer et ça m'a décompressé tous les fichiers qui étaient dans ce dossier. À partir de là, on peut aller se rendre dans notre dossier serveur en faisant un CD et en marquant serveur, encore pareil avec le tab pour que ça écrive tout seul. Et on est maintenant dans notre dossier serveur. Bon, maintenant qu'on est dans notre dossier serveur, on va venir faire un LS pour lister tous les fichiers qui sont présents. Il y a un fichier en particulier qui nous intéresse énormément, c'est le spigot-1.13.2.jar. C'est le fichier en fait Java qu'on va devoir lancer. Et pour ce faire, on va venir créer un script. Pour écrire ce script, on va venir faire un écho. On ouvre les guillemets. Screen dms majuscule et serveur. Cette première partie va en fait nous permettre de pouvoir accéder à la console du serveur Minecraft et nous passer des commandes comme par exemple op quelqu'un, ban quelqu'un, etc. Donc c'est important et c'est très pratique. Ensuite, on vient écrire Java -dms" xmx. Donc le tiré xmx c'est la RAM maximale que votre serveur peut utiliser en fait. Donc pour ma part je vais mettre 2G qui veut dire 2Go. Si vous avez par exemple un VPS qui utilise euh, je sais pas moi 16Go, vous pouvez louer tous les gigas à votre serveur mais bon à vous de voir après. On vient ensuite faire un tiré jar et c'est là où c'est très important d'avoir fait le ls, donc le listing de votre dossier juste avant. Puisqu'on va devoir rentrer ce qui a écrit en rouge donc pigot 1.13.2.jar pour ma part. C'est en fait le fichier qu'il va devoir exécuter. Ceci, on va l'écrire dans un fichier qui s'appelle start.sh et on va rendre ce fichier exécutable. Pour ce faire, on fait un change mode u plus x de start.sh. Si on a bien rentré la bonne commande, on fait entrer et on n'a pas de message d'erreur. Et à partir de là, on peut lancer notre serveur Minecraft. Pour lancer votre serveur Minecraft, il faut être dans le dossier où vous avez le start.sh qu'on vient justement de créer. Donc là, on est bon, on est dedans. Si je fais un ls, on peut voir qu'il y a le start.sh qui est en vert. Et on va venir faire un .slash, start.sh, et on fait entrer. Là, on ne voit rien, mais en fait, notre serveur est en train de démarrer derrière. Pour voir en fait, notre serveur euh, démarrer, on fait un screen ls pour voir tous les screens qui ont été créés et comme on peut voir ici on a serveur et c'est justement ce qu'on a créé ici en faisant un screen tiré dms majuscule attention serveur c'est donc notre screen qu'on a créé et on va y accéder en faisant un screen tiré x de serveur et en faisant entrer vous allez voir que on est maintenant sur la console de minecraft celle que vous connaissez si normalement vous avez lancé le start.bat sur votre machine windows et on peut tout à fait rejoindre notre serveur. Donc je vais vous montrer que c'est possible. Donc je vais lancer Minecraft dans la même version que mon serveur. Donc là 1.13.2 pour ma part. Pour vous ça peut être une autre version. Hein. Donc Minecraft est lancé et on va venir en fait aller dans Multiplayer. Et on va ajouter notre serveur. Pour ma part c'est une adresse IP de mon réseau local. Vous normalement c'est une adresse IP que votre hébergeur vous fournit. Donc moi c'est 192.168.1.62. Et si je fais down on peut voir que mon serveur apparaît bien et je peux le rejoindre. Et on voit maintenant que je suis connecté à mon serveur Minecraft. Si vous avez envie, bien évidemment, d'être OP sur votre serveur, je vous montre rapidement. On est dans la console de Minecraft avec le screen-x serveur. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir faire un OP Natol, qui est mon pseudo. Et je suis maintenant OP, c'est-à-dire que je peux faire les commandes. Je suis administrateur du serveur. Du coup, voilà, maintenant, vous avez un serveur qui tourne avec Minecraft et vous pouvez inviter vos amis à le rejoindre. Bien évidemment, je sais très bien que partager une adresse comme celle-ci 192.168.1.62, c'est pas forcément très professionnel. Donc vous avez toujours la possibilité d'envoyer une demande sur genesis-mc toujours sur la page ressources tout en bas, vous pouvez obtenir une adresse IP pour votre serveur. Donc par exemple, au lieu de rentrer 192.168.1.62, vous pouvez en fait demander euh, une adresse IP du type monserveur.genesis-mc.fr. Par exemple, mon serveur s'appelle Tua, donc je vais rentrer dans mon pseudo, euh, bah, mon pseudo, donc Natal. Ensuite, dans l'adresse email, bah, l'adresse email sur laquelle je vais recevoir euh, l'adresse IP. Et ensuite, dans le sujet de votre demande, bah, vous faites par exemple euh, mon mon serveur s'appelle Trua. Euh, je souhaiterais, voilà, si vous avez envie de mettre un petit message, allez-y, il n'y a pas de souci. Avoir une IP. Et il me faut bien évidemment votre IP publique pour que je puisse faire la redirection vers votre serveur. C'est-à-dire, bah, mon IP, par exemple, je vais la trouver sur mon IP. Vous tapez mon IP sur euh, Google. Vous cliquez sur le premier lien et vous avez normalement votre IP qui s'affiche en rouge ici. Bien sûr, moi, elle est cachée. Vous la copiez, cette IP, et vous venez la coller ici. Je souhaiterais avoir une IP. Mon IP... Voilà et vous avez ensuite à appuyer sur le bouton envoyer ma demande et votre email est envoyé et après je dois traiter ça et je vous renverrai l'adresse avec le nom du serveur que vous avez demandé. Donc c'est à dire moi j'ai demandé une IP où mon serveur s'appelle Trua donc je recevrai quelque chose dans ce genre trua.genesis-mc.fr et je pourrai me connecter via cette IP, donc c'est un peu plus professionnel et c'est un peu mieux à partager. En tout cas, on a vu comment installer notre serveur sur un VPS, euh, je vous invite à le refaire, c'est très intéressant et ça apprend des choses. Si vous avez des problèmes, des questions, n'hésitez pas sur Discord, je peux vous y répondre ou dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir à l'avenir sur cette chaîne. En tout cas, moi je vous laisse ici, je vais essayer de trouver d'autres idées à faire avec ce serveur. Restez confinés, restez bien chez vous, on se retrouve très vite, à bientôt.